Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis euh, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui euh, par cette vidéo. Aujourd'hui, euh, par la grâce de Dieu, nous allons parler euh, d'un sujet. Il s'agit euh, de l'offrande euh, sacrée des dieux, n'y touche pas. Nous allons voir dans la Bible, hein, est-ce que euh, euh, réellement euh, la Bible nous parle euh, de telles choses Par la grâce de Dieu, euh, nous allons lire les versets comme d'habitude. Donc, je me présente, je m'appelle Géry, parce que beaucoup de gens pensent que je m'appelle Indigné. Indigné, c'est le nom de mon Facebook et de ma chaîne YouTube, d'accord? Donc, je m'appelle Géry, voilà. Alors, par la grâce de Dieu, donc nous allons essayer de comprendre ceci. Nous allons lire dans Marc. Alors, Marc 7, verset... On va lire un peu plus haut. La Bible dit ceci, « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils vinrent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de reins Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils les repas avec des mains impures. Ce peuple m'honore des lèvres, répondit Jésus, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement des dieux et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore Vous anéantissez fort bien le commandement des dieux pour garder votre tradition, car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni des morts ». Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établi et vous faites beaucoup d'autres choses semblables voilà peuple de dieu euh, j'ai voulu partager justement ces quelques versets avec vous voilà ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement je suis tombé aussi sur un autre voyou qui est à paris là qui était en train d'expliquer comment est ce que les gens allaient prélever les offrandes en ce moment de confinement en disant qu'il fallait mettre cet argent et les sceller dans des enveloppes d'accord une fois que le confinement sera élevé, ces gens donc vont prendre ces enveloppes qu'ils auraient gardées dans des maisons pour aller leur donner comme des offrandes, car c'est une offrande qui est sacrée, qui est déjà dédiée à Dieu. Même si une personne était en train de mourir aux côtés de soi, même s'il y avait un malade, une personne que, qui était en train d'agoniser aux côtés de vous, vous n'avez pas le droit de toucher cet argent parce que ce serait une offrande sacrée de Dieu. Voici, bien-aimés, comme je vous le dis toujours, ces gens qui enseignent des préceptes et des commandements établis par leur propre euh, imagination, d'accord La Bible dit ceci, que nous n'avons jamais vu Dieu, Dieu est en nous, Dieu est dans mon prochain, bien-aimés. Voici les gens qui voulaient que les disciples de Jésus-Christ respectent les commandements, sur le lavage des mains, tout ce, qui, euh, tout ce qui concerne en fait la chair, d'accord parce que vous voyez que ces lois sont autour de la chair, ça n'a rien à voir de spirituel. Et si vous poursuivez ce verset, vous allez voir, Jésus dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort, c'est-à-dire le l'état de notre cœur, d'accord Ce qui est plus important ici dans la vie chrétienne, c'est le tas de notre cœur. Ce n'est pas ce que nous pouvons manger, ce n'est pas ce que nous pouvons montrer, d'accord de, de, de, de, de notre dehors, d'accord Et Jésus-Christ a toujours dit à ces pharisiens, vous, vous êtes des tombeaux blanchis parce que vous montrez le dehors, mais l'intérieur est pourri. L'intérieur n'est pas conforme à ce que vous montrez, justement, de l'extérieur. Bien-aimé, si tu ne t'occupes pas de ta famille, tu es plus qu'un païen. Si tu ne t'occupes pas de, de, de, de tes proches, de tes parents, tu es plus qu'un païen. La Bible dit, ce par quoi j'aurais pu t'assister est une offrande. Voilà ce que ces, ces, ces, ces pharisiens étaient en train d'enseigner dans leurs bâtiments, dans les églises. Donc, il voit son père, il voit sa mère, ou en général, vous voyez quelqu'un autour de vous en train de mourir, vous allez reprendre, « Ce par quoi j'aurais pu t'assister est une offrande. Bien aimé, c'est une abomination, car cette offrande n'est pas à Dieu. Dieu n'accepte pas de telle offrande. » 1 Timothée 5, verset 8, dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Voilà, bien-aimé, aujourd'hui, tu devrais savoir ceci. Si tu ne prends pas soin de tes parents, si tu ne prends pas soin de tes proches, tu es plus qu'un païen, d'accord? Parce que ces principes qui sont établis dans ces bâtiments, dans ces lieux de culte, n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, n'ont rien à voir avec la foi. Bien-aimé, ces, ces pasteurs, ces fondateurs des bâtiments vous enseignent que pour être bénis, il faudrait que vous leur donnez d'abord, ensuite, et ils vont vous bénir. C'est faux et archi-faux. Écoutez ce que dit la Bible dans 2 Colossiens. 2 Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine. tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur, le, sur les rues du monde, du monde, et non sur Christ. D'accord vous entendez ça S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rues du monde, du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, en Jésus-Christ. Vous avez, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis si d'une circoncision si que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Ce n'est pas en donnant à un, un père spirituel, une abomination d'ailleurs, le père spirituel, en donnant à un fondateur que vous allez être béni, c'est faux, bien-aimé, en, en, en ton père et ta mère. C'est ainsi que tes jours vont se, euh, vont se rallonger, n'est-ce pas, dit la Bible. Comment est-ce que ces gens peuvent vous empêcher de ne plus rien faire pour vos familles à cause de leur bâtiment Je vous ai toujours dit, quelqu'un qui s'est dit, pasteur, à plein temps, c'est un escroc. Car le royaume des cieux, l'évangile de Jésus-Christ, a déjà été posé et prêché par les apôtres. Nous, ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est simplement relayer le message de Jésus-Christ. D'accord Un pasteur qui ne veut pas travailler... C'est un escroc. Et justement, nous voyons comment ils sont en train de se comporter là aujourd'hui. La Bible dit ceci dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Il dit, ça c'est Paul qui parle. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. D'accord Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Vous entendez ça D'accord Nous n'avons mangé, euh, mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été euh, nuit et jour à l'œuvre pour n'être pour à, à, à, à charge à aucun de vous. D'accord Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà, nous apprenons euh, cependant qu'il y a euh, parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Voilà, bien-aimés. Ces gens-là doivent se lever. Parce que l'offrande, la dîme, ce n'est pas le travail, comme je l'ai dit. Je, je ne cesserai de le dire, bien-aimés. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas un travail qu'on devait vivre avec. C'est une obligation. Si vous comprenez réellement ce que c'est le message de Christ, vous ne pouvez pas faire de l'œuvre de Dieu votre travail. Tu abandonnes ton travail, tu n'en gagnes pas comme quoi, tu veux être à plein temps, mais tu, tu es un escroc. Et nous nous, nous, nous, nous, nous, arrivons justement à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voyez, ces gens qui construisent des bâtiments, quelqu'un qui arrive à collecter pendant quatre ans de l'argent, soi-disant qu'il va construire le temple. D'accord Après ces quatre années, il va se rapprocher maintenant auprès de la banque pour demander un crédit. Vous voyez comment est-ce que l'escroquerie est en train de se passer dans ces églises mais bien aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous. Sortez de ces bâtiments. Sortez de ces milieux de culte. Il ne vous enseigne pas la parole de Dieu. il vous enseigne des préceptes des hommes. Un pasteur qui ne travaille pas finira forcément à escroquer. J'ai connu des gens où, avant de prêcher, ils calculent ce qu'il va venir dire pour prendre l'argent. Aujourd'hui, j'ai besoin de 100 personnes qui vont prendre des enveloppes. Aujourd'hui, j'ai besoin de 200 personnes qui vont prendre des enveloppes parce que je veux faire ceci, parce que je veux faire ceci. Ce sont des escrocs, bien-aimés. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tout le temps tu, tu dis que ce sont des escrocs? Pourquoi tu ne laisses pas le Seigneur les dénoncer? Mais bien-aimés, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas la Bible. On va lire dans Ephésiens 5, verset 11. La Bible dit ceci. D'accord La Bible dit... « Et ne prenez point » Ephésiens 5, verset 11. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » D'accord Il faut les dénoncer. Nous devons les, les dénoncer. Parce que ne pas dire ceci ouvertement devant tout le monde. C'est collaborer avec eux. D'accord C'est finalement accepter et comprendre ce qu'ils font. Alors que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ce n'est pas la vérité. Ils sont en train de dépouiller les gens, des pauvres gens les gens qui vivent dans la précarité, vous voyez comment est-ce que euh, euh, ce, ce contexte économique s'est généralisé, il y a une précarisation mondiale, d'accord, et les plus précaires deviennent de plus en plus précarisés. comment est-ce que nous pouvons laisser ces choses, sans pourtant parler, sans pourtant dénoncer, hum? je vois des voix se lever, il y a une femme qui a fait une vidéo qui est devenue virale, d'accord, celle qui est en train de condamner nos dirigeants africains, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas construit d'hôpitaux, tout cela. Mais ce bien, chère dame, de dénoncer, ce bien de faire ce constat. Mais que faites-vous Ne dit-on pas que euh, la charité bien ordonnée commence par soi-même Vous qui êtes, vous qui portez le nom d'évangéliste ou de prophétesse, je ne sais pas, un jour elle est évangéliste, un autre elle est prophétesse. Que faites-vous sur votre plateau Vous recevez ces faux pasteurs, ces faiseurs de miracles, ces magiciens qui trompe, euh, qui trompe euh, jour et nuit le petit peuple africain que vous dites. Ce petit peuple qui vit dans les ghettos, qui est trompé par ses faux pasteurs. Que faites-vous Vous les recevez, certains sont vos amis. Alors commencez donc d'abord à ranger, à nettoyer autour de vous, avant de venir euh, dénoncer hein, les, ces, ces dirigeants qui ne font rien. Nous sommes, tout, euh, nous sommes tous d'accord que nous ne devons pas être des laboratoires de tests de, de, de quelques médicaments, d'accord nous, nous, ce que nous condamnons ici, c'est euh, l'attitude du professeur qui a proposé que le test soit fait en Afrique, d'accord Parce que nous dénonçons justement c'est cette hypocrisie de vouloir donner des leçons alors que vous-même, vous êtes dans, dans, dans, dans vous êtes parmi ces gens qui tirent ce petit peuple vers le sous-développement. Vous êtes parmi ces gens qui tirent ce petit peuple vers l'ignorance. Répondez-vous, chère dames. Répondez-vous, chers pasteurs. Répondez-vous, chers frères. Le temps n'y est pas de se donner aux gens. Donnez-vous au Saint-Esprit et au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous enseigne. Bien-aimés, comprenez mon indignation. Je ne cesserai d'oser la voix aussi longtemps qu'il y aurait des indifférences, aussi longtemps qu'il y aurait euh, euh, de la tromperie dans l'évangile. Je viendrai ici et je le dirai haut et fort, y compris moi-même, si je suis dans l'erreur que vous ne me reprenez pas, vous ne m'aimez pas, et vous ne voulez pas que nous avancions. C'est cela, la parole du Seigneur. Nous devons nous édifier, nous devons nous reprendre, d'accord? Afin que nous marchions, bien sûr, dans la vérité, en attendant que notre Seigneur vienne nous chercher. Partage cette vidéo avec tes frères et sœurs. Et abonnez-vous à ma page à Facebook qui s'appelle Assemblée. Et à ma chaîne YouTube Indigné pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.